hypocrisie et franc-maçonnerie. Si la fraternité et la tolérance sont absentes en franc-maçonnerie, l'hypocrisie quant à elle est bien présente. Nous rencontrons l'hypocrisie chez les francs-maçons, car elle est le liant de leur fraternité et de leur tolérance. C'est l'hypocrisie qui en grande partie a maintenu la franc-maçonnerie en place. Cependant, on évitera de confondre hypocrisie et mensonge. L'hypocrisie... « C'est le jeu de l'acteur, c'est un vice, nous dit euh, euh, le Robert, qui consiste à déguiser son véritable caractère, à feindre des opinions, des sentiments, et particulièrement des vertus qu'on n'a pas. Le mensonge, c'est-à-dire mentir, c'est faire sciemment une ascension, une assertion, excusez-moi, contraire à la vérité. Bref, on aura compris que l'hypocrisie est une posture et que le mensonge est une imposture. » Certains lui préfèrent le terme de « diplomatie » qui semble moins péjoratif. Mais cela ne change rien à la chose. Comme disait le général de Gaulle, la diplomatie est l'art de faire durer indéfiniment des carreaux cassés. Arrêtons de nous contempler le nombril et faisons face à la réalité. C'est le groupe qui donne naissance à l'hypocrisie. Et plus il est important, plus l'hypocrisie l'est également. La fraternité, la, fraternité, la, la franc-maçonnerie se voulant universelle, la dimension hypocrite à ce niveau-là l'est tout autant. Par conséquent, si l'on veut que l'Assemblée n'expose pas, il faut user d'une certaine flagornerie, de certains sourires de convenance. Cette hypocrisie est un moindre mal nécessaire et on aura compris que si l'hypocrisie est pesante, elle n'est en aucune façon gênante. Elle est uniquement là pour adoucir les angles et maintenir un bon voisinage. Pour qu'il ne subsiste aucune hypocrisie entre deux personnes, il faudrait impérativement qu'elles soient toutes les deux au même niveau, que chacune d'elles n'attende rien de l'autre, qu'il n'existe aucun objectif commun. Auquel cas, l'hypocrisie n'aurait pas de prise. En fait, il ne peut exister aucune forme d'hypocrisie entre deux personnes qui s'ignorent totalement. Cependant, le franc-maçon n'est pas un électron libre. Il est intégré à une loge et pour la plupart à une obédience, ce qui implique qu'il est de notre devoir de tout faire, notre possible, pour que celle-ci n'explose pas. Cette forme d'hypocrisie associée à la bienveillance n'est nullement négative. Elle est une nécessité impérieuse. Par conséquent, l'apprenti ne doit pas être outré s'il trouve une certaine forme d'hypocrisie chez les francs-maçons. Elle est toute naturelle et ne doit pas devenir un obstacle à sa progression. Aussi, la seule forme d'hypocrisie qui doit l'interpeller, c'est la sienne. Comment se positionne-t-il face à elle En analysant notre propre hypocrisie, on comprend mieux celle des autres. Et celle-ci n'est plus un problème. L'hypocrisie est une convention tacite entre les membres d'un même groupe. Il n'y a trahison uniquement lorsqu'une des deux parties n'est pas au courant. Car ayant placé toute sa confiance en l'autre, elle se fait berner lorsque celle-ci ne respecte pas la règle. L'hypocrisie, n'est dangereuse, n'est pas dangereuse lorsqu'on la localise, à l'image d'un serpent extrêmement venimeux qu'il serait dans une pièce. Tant qu'on l'observe, il n'y a aucun problème. Le danger survient uniquement lorsque dans la pièce on ne sait plus où il se trouve. L'hypocrisie ne peut être à ce point exécrable, car nous ne sommes que cela et devons composer avec elle. Le risque, c'est lorsqu'elle est, lorsqu est couplée avec la mauvaise intention. Là est le danger. Peut-on penser une seule seconde que sans hypocrisie aucune, la franc-maçonnerie ait pu survivre au siècle Pensez-vous que sans elle, toutes les obédiences peuvent s'asseoir et converser à la même table Il y a plus d'une centaine d'obédiences et autant de rites, et ce, uniquement en France, et cela ne cesse de croître. Aussi, à défaut de fraternité universelle, l'hypocrisie reste tout de même un bon lien pour maintenir la fraternité et la tolérance en franc-maçonnerie. L'hypocrisie existe parce qu'elle est propre à l'homme et qu'elle est naturelle. Aussi se retrouve-t-elle naturellement en franc-maçonnerie. L'hypocrisie est un outil indispensable qui permet, tant que l'ego subsiste, de maintenir une cohésion au sein d'un groupe. Sans cela, il exploserait. Pensez-vous réellement qu'au sein d'un groupe, on puisse dire tout ce que l'on pense Pensez-vous que la susceptibilité n'existe pas en franc-maçonnerie Pensez-vous que tous aient les mêmes capacités face à la critique nous connaissons tous, dans notre entourage, des personnes qui se veulent le plus sincère possible et qui n'hésitent pas à dire, sans ménagement aucun, ce qu'ils pensent à chaque instant. Sous couvert de sincérité, ils ne prennent de gants avec personne, alors qu'en fait ils sont imbus de leur personne. Ce qu'ils pensent être à leurs yeux une qualité n'est en fin de compte qu'une manière de se faire valoir en blessant volontairement l'autre. Ce type de personnage n'est qu'un prédat prédateur qui pourchasse sa proie jusqu'à l'abattre. Cependant, lorsque vous lui rendez l'appareil, il se met dans tous ses états. Cette même qualité qu'il conçoit dans son esprit n'est plus la même lorsque vous en usez pour le remettre en place. La sincérité cesse pour lui à ce moment-là d'être une qualité. Tout compte fait, la sincérité peut être en bien des circonstances un vilain défaut et l'hypocrisie une, une merveilleuse qualité.